Bonsoir, ma dit Alors une fois, il pas coutume, je vous fais un petit tirage ce soir hein, par rapport à l'actualité qui bouge beaucoup, notamment en Autriche, aux Pays-Bas, Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, Martinique, bon, Allemagne aussi, ça bouge. Là, ils ont augmenté les restrictions pour les non-vax, ce dont je fais partie, ma foi, bon, bah, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein. J'espère qu'ils ne nous imposeront pas la vax obligatoire, justement, comme en Autriche. Bon, pour l'instant, il y a quand même quelques politiciens qui s'élèvent euh, par rapport à la, aux restrictions sanitaires. Mais enfin, bon, c'est très, très possible hein, que ça nous arrive, hein, euh, puisque l'Autriche, la, c'est quand même notre voisin. Donc, euh, bon, euh, on va regarder quand même du côté de la France. Je voudrais savoir ce que Caligula a en tête, moi, Manu Caligula. Je voudrais savoir quel va être son prochain... Euh, sa prochaine, sa prochaine action, voilà. Essayez de voir un peu ce qu'il a en tête. Son ressenti, ses préoccupations, ses peurs. On va essayer de voir ça. Et encore une fois, quel va être son pro prochain coup à ce jeu d'échecs. Où il doit y avoir forcément un qui est échec et mat. Espérons que ce ne sera pas le peuple. Alors. Ok. Je vais prendre mon petit jeu de haut. Bon, pour l'instant, il se sent quand même dans une impasse par rapport à des mesures. Moi j'ai le sentiment qu'il est en retard. Vous savez, comme le lapin blanc d'Auralis. Euh, voilà, il est en retard. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette, cette idée là. Il est en retard sur son agenda. On va voir un peu ce qu'il pense de tout ça. Bon bah il sort en homme malhonnête, hein, c'est pas étonnant. Bon, il pense à, à des futures restrictions. Alors là, ce lit, ça peut être justement les histoires de confinement. Il y pense, mais il n'ose pas franchir le pas, moi j'ai l'impression. On va regarder. Hein, le lit, c'est quand on reste chez soi. C'est aussi une volonté que tout soit fini quelque part, que tout revienne au calme. Bon, ben, ça lui va bien, décidément, les deux cartes. Hein. <rire> le personne malhonnête et le passe. La, la passe avec la prostituée. Hein. Donc, le passe, la passe, voilà. Et puis, personne malhonnête des deux côtés. Alors, euh, il pense à faire hein, quelque chose de sournois. Ça, c'est pour moi les histoires de confinement. Hein. Là, alors attention. Est-ce qu'il pourrait revenir sur ce qu'il a dit Parce qu'il y a une histoire de trahison, là. Et là, c'est les restrictions. Alors, ça, c'est les gens en général. Hein. Ça peut d'ailleurs euh, les gens... Euh, bon, là, il impose la troisième dose au plus, plus de 65 ans. Mais ça pourrait très bien être maintenant euh, la, la prochaine... Euh, la prochaine mesure, ça pourrait être très bien de la troisième dose pour les gens plus jeunes. Hein, parce qu'on voit que ce n'est pas des personnes âgées. là. Donc, il y a des restrictions qui s'annoncent pour une catégorie de population qui est plus jeune. Ce n'est pas les enfants, mais c'est des adultes. Donc là, il y a une histoire de trahison. Alors, on va rester avec le jeu d'eau qu'elle qu'il a de bien sortir. Donc, est-ce qu'il va revenir sur les histoires de confinement Il prendrait un risque, hein, puisque... Euh, il avait dit qu'il le ferait pas, enfin vous me direz, il avait dit aussi plein d'autres choses qu'il ne ferait pas puis il l'a fait. Hein. Mais bon. On va quand même regarder ici, on va mettre deux cartes sur chaque pour essayer de développer. Bon là à gauche c'est lui, hein. le côté malhonnête, le côté euh, corrompu, le côté euh, euh, être vendu et puis le côté du pass aussi. Et là et là, c'est plutôt ce qu'il va euh, ce qu'il va faire ou ce qu'il a en projet. Alors, il a quand même envie de partir. Hein. Je crois qu'il aimerait bien que tout ça soit derrière lui. Il a d'autres projets déjà. Et on voit bien là, prendre une direction et euh, être sur le départ. Alors, ça peut être ça. Et ça peut être aussi le fait qu'il se mette en campagne hein, qu'il voyage. Mais il y a quand même une idée de prendre le large. Bon. Ici. Ah, on arrive avec les enfants. Ici. Ouais. Donc, il va y avoir quelque chose par rapport aux enfants, là. Ça va être la prochaine mesure, à mon avis. Hein. Et ça, ça va être vu comme une trahison. Ici, il y a des choses qui arrivent lentement, mais sûrement. Imposées par le nom des restrictions imposées aux gens en général en fait le nom trouve que ça va trop lentement donc il va falloir accélérer ok on va essayer de regarder quand même euh, de nouveau sur les deuxième et troisième euh, colonnes qu'est ce qui va se mettre en place parce que pour moi c'est vraiment les enfants là et là c'est plutôt les adultes donc on va regarder mais il y a des restrictions qui s'amènent. Hein. Alors, c'est question de sacrifice quand même. Hein. Ça fait penser à l'école, ça. Euh... Sacrifice. Alors, sacrifice des enfants, c'est pas... Euh... Enfin bref, c'est assez horrible quand même. Sacrifice des enfants ou les textes de loi. Il y a des mesures qui vont être prises par rapport aux enfants. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Il y a des choses qui vont être prises par rapport aux enfants. Alors là c'est euh, on met en route, on met en route. Bon, donc ça arrive. Mais c'est le, le, le truc qui lui manque en fait. Il là où il est en retard. Alors, ici, par rapport aux gens, ah ben les gens ils vont commencer à réagir, là, ça y est, hein, ils se réveillent. Hein. Là, les gens commencent à prendre peur. Hein. Ça commence à faire euh, à s'étendre, hein, les petites graines qui sont semées. Là, euh, le nom, il trouve que ça va trop lentement. Mais pourquoi bah Parce qu'il y a un réveil des consciences, là. Les gens, ils, sont commencent, ils commencent à réaliser, même s'il y en a quand même encore beaucoup de, trop qui dorment, malheureusement, il y a quand même une, aussi une partie de la population qui est réveillée et qui commence à avoir peur. Bon, intéressant. On va continuer avec le, le jeu de haut qui, qui sort bien. J'avais envie de prendre le résilio, mais bon, quand il y a un jeu qui sort bien, comme ça, il faut le garder. Je ne peux pas vous montrer toutes les cartes... Parce que j'en ai sorti déjà beaucoup. Voilà. Euh, donc, au niveau des enfants. Alors, qu'est-ce qu'ils pourrait imposer euh, Est-ce qu'ils pourrait ouvrir la Vax aux enfants Donc, euh, cette fois, les 5-11. Hein, parce que les ados, c'est déjà fait. Donc, euh, parce que je vois plutôt les enfants dans les écoles, pas dans les le collèges ou lycées. Donc, on va regarder. Est-ce que ça peut être les histoires de Vax pour les petits-enfants, alors il y a un tourbillon et il y a les mères, et les mères et les enfants. Bon, bah ben, ça peut très bien être ça hein, parce qu'il y a bien encore la question des mères et des enfants qui, euh, qui ressort avec l'espèce de tourbillon, donc il va vraiment accélérer quelque chose par rapport aux enfants. Oui, j'ai pas encore les histoires de Vax, j'ai pas la carte médicale, mais il y a quelque chose par rapport aux enfants, c'est clair. Par rapport aux gens, les restrictions. On va essayer de voir ce que ça peut être. Puisque j'ai dit qu'il y avait des restrictions qui allaient être faites ici. Et que du coup, ça va de plus en plus éveiller les consciences qui sont déjà plus éveillées qu'avant, on va dire. Mais là, il va resserrer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire C'est par rapport aux manifestations. Alors, ce qui veut les empêcher. Donc ça, c'est des belles choses. Toujours les manifestations, les gens qui se regroupent. Oui, donc ça c'est la politique sanitaire, donc il va, il va il va remettre un petit coup de comment dire euh, voilà, on resserre encore, hein, un coup de je resserre encore les restrictions donc sanitaires. Alors je sais pas exactement ce qu'il va faire. On va voir avec le résilio si ça peut sortir. Quelle est la prochaine mesure qu'il va mettre en place? Qu'est-ce que ça concernerait? Ah ben, il y a quelqu'un qui vient quand même, hein. Vous voyez, il sort celui-là, il sort comme un cheveu sur la soupe un peu. Mais il va s'opposer à tout ça. Bon, donc il y en a un qui arrive là, on va le mettre comme ça, Alors, je ne sais pas si vous allez voir, attendez, on va le mettre au-dessus, qui va s'imposer aux restrictions. Alors les restrictions, je ne sais pas ce que c'est, C'est pas sorti, c'est bien la politique sanitaire, qu'est-ce qu'il pourrait encore euh, aller inventer Sachant que, à mon avis, je ne pense pas qu'il va confiner, mais il va jouer encore la carte de la panique. Euh, avec les chiffres qui augmentent, enfin, comme, comme exactement ce qu'ils sont en train de nous, en, nous faire en Allemagne. Hein. Là, euh, selon eux, la courbe serait dramatique. Enfin bref, je crois pas du tout, mais enfin bon, c'est ce qui est dit. Alors, qu'est-ce qui va resserrer et il y a quelqu'un qui va s'y opposer Bon, qu'est-ce qu'il va faire ah ben, On a le nom, je pas encore exactement ce qu'il va faire, mais il y a bien le nom qui est là, qui est masqué et qui a son mot à dire. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il veut, veut vraiment vraiment renforcer le contrôle ici. Alors, est-ce que ça va passer par la répression Est-ce que ça peut être les amendes Est-ce que ça peut être davantage de contrôle euh, Le confinement ben, On va quand même poser la question. Qu'est-ce que ça va être Ça va toucher quoi Ah, il y a un piège qui va être mis en place alors, pour attraper les petites souris. Cette fois, c'est pas les moutons, c'est les souris. Pour attraper les souris avec du fromage. Donc, il va y avoir une mesure un peu de ce genre-là. Mais euh, bon, je ne vais peut-être pas pouvoir vous le dire exactement ce que c'est. C'est encore un truc... Euh, comment dire Vacillant. Il va prendre un risque. Il va prendre un risque. Il va prendre un risque... En tendant un piège ou en appâtant les récalcitrants. Alors, avec quoi ou par rapport à quoi Est-ce que ça touche le travail Est-ce que ça touche l'argent Ça touche autre chose Oui, donc c'est ça, c'est par rapport aux trois doses, vous les avez ici. Donc, première dose, ça va. Deuxième dose, ça va pas. Et troisième dose, c'est la cata. Bon, il va mettre un truc par rapport aux trois doses. Je pense que c'est ça. Hein il va appâter. Alors, appâter, on sait comment. Euh, enfin, on sait avec quoi. Hein c'est avec le, le, le fait de garder le pass. Bah, je pense que c'est ça qu'il va faire. Donc Ce ne sera pas par un confinement, mais ça va être par un chantage à la troisième, euh, troisième dose pour garder le pass. Alors, euh, est-ce que le jeu pourrait me confirmer hein, C'est-à-dire que ce ne serait plus uniquement pour les plus de 65 ans cette fois, mais pour, euh, bah, pour tous les autres, y compris les ados. Oui, voilà. Et puis là, là par contre, les gens ne vont pas être contents du tout, du tout. Mais il va prendre le risque. Il va prendre le risque. Bon, bah, on sait déjà un peu ce qui attend. Alors, on sait qu'il va certainement s'attaquer aux enfants, enfin il va continuer parce qu'il l'avait déjà fait avec le masque. Hein. Les gamins sont traumatisés, mais ça, de toute façon, il s'en fiche puisque c'est un, un criminel. On l'a ici, c'est la première carte qui est sortie pratiquement. Hein. Voilà, donc c'est un criminel, pour ceux qui ne savaient pas, voilà, donc Caligula, il est là. Euh, on va regarder un peu par là. La personne qui arrive avec le chameau, donc je pense que c'est quelqu'un en relation avec l'étranger. Ou qui a été en relation avec l'étranger. Il y a quelqu'un ici qui s'amène. Et donc, on va voir un petit peu ce qu'il peut rapporter ici. Oui, donc il arrive, d'accord. On a compris. Alors, il arrive, mais pas tout seul. Il y a quand même une autre personne qui le suit. Et ça peut vouloir dire aussi qu'il qu y a d'autres personnes qui vont arriver vers cette personne-là. Donc, il y a une espèce de rassemblement. Puis, en plus, c'est presque le, les mêmes couleurs. J'espère que vous voyez bien les cartes. Attendez, j'ai bougé un peu. Voilà. Voilà un peu de travers, du coup. Donc, euh, il y a une personne-là qui arrive et qui a l'air de vouloir faire bouger les choses en rassemblant des personnes. Il serait temps, il serait temps. Oui, quelqu'un qui va se battre pour la liberté. Vous voyez, le jeu, il change tout de suite. Hein. Et alors, attention, euh, que cette personne-là ne soit pas en danger. Alors, attendez. Est-ce que c'est Manus, enfin Ma, Caligula, ou est-ce que c'est la personne qui arrive qu'on va essayer d'écraser. Hum, où est-ce que je vais mettre cette carte-là On va demander qui c'est, hein. dans ces cas-là, il faut demander. Qui est-ce qui, euh, qui, est qui risque de se faire écraser sous un piège, là Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise personne C'est Manu, les yeux bleus, la réponse, c'est lui. Ah bah oui, il euh, faut, faut bien que je trouve quelque chose. Donc c'est lui, ah, il a bien les yeux bleus comme ça... Euh, euh, puis il y en a un qui est plus petit que l'autre en plus donc c'est ça, il franche ses sourcils bon bah c'est lui qui, en fait cette personne là euh, va comment dire, va faire que euh, Caligula va se sentir en danger ah bah on arrive en fait enfin des choses qui bougent bon donc par là, alors je sais pas qui c'est donc du coup comme j'étais centré sur Caligula c'est normal que le jeu me recentre par là mais il a voulu quand même me donner un petit indice en disant qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive Qui serait temps, il serait temps donc quelqu'un qui va s'intéresser aussi aux enfants, qui va essayer de les protéger et qui va aussi euh, faire le comment dire l'unanimité auprès des gens qui sont vraiment démunis. Donc il va s'intéresser aussi à la pauvreté en France, à la précarité. Voilà, bon, il y a encore, et là, il y a encore les ados. Bon, c'est quelqu'un qui est pas mal par là, qui arrive, qui va s'intéresser aux, aux gens, qui va les rassembler, enfin bref, il y a quelqu'un vraiment de, de bien. Alors ça, c'est de nouveau le monde. Donc il y a les événements du monde qui vont de toute façon avoir une influence. Hein. C'est normal, ça bouge beaucoup. Voilà, on a encore les gens là. Euh, alors on va revenir sur Caligula, savoir un peu ce qui pourrait lui arriver. Bon, il, est, il, va devenir, il va devenir de plus en plus seul. Alors, on le voit en train de prendre des instructions, là. Il va téléphoner en demandant, bah, alors, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Il y a la contestation de plus en plus. Il va demander des instructions. Alors, là, on a les histoires de discrimination encore. Alors, soit ça va être le conseil que ses patrons vont lui donner... C'est-à-dire de jouer à fond la carte de la division entre les gens. On va voir si c'est ça. Mais bon, ça, il a déjà fait. Hein. ouais mais ils vont lui dire de se dépêcher. Hein. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est comme si je les entendais. Il faut se dépêcher, on n'a plus le temps. Est-ce qu'ils auraient peur d'être démasqués, ces gens-là De quoi ils ont peur bouée à la mer ouais donc ils vont l'aider ils vont l'aider qu'est ce qu'on peut dire d'autre ah bah c'est lui ah bah le voilà il ressort ici il ressort là mais il fait la tronche hein. je sais pas si ce que vous en pensez mais il fait la tronche quand même il a en fait ils vont l'aider c'est vrai mais parce que euh... alors est ce qu'ils vont l'aider je... oui en fait je... je reviens sur ce que je dis en tout cas il va il va lancer une bouée à la mer ou il va demander à ce qu'on lui lance une bouée à la mer, plus exactement. Il va demander de l'aide, voilà. Hein, il va demander des instructions, il va demander de l'aide. Et, et le nom va lui dire « Dépêche-toi, dépêche-toi. » Donc, je ne sais pas s'il va vraiment euh, pouvoir faire tout ce qu'il qu veut faire. Alors, il va quand même essayer de soigner un peu son image. Il va quand même faire sa campagne, de défendre son bilan. Oui, je sais, mais bon. <rire> je vous dis ce qu'il va faire maintenant. Hein. Qu'il dise n'importe quoi, ça, on sait déjà. Voilà, il va essayer de... Il rêve quand même encore un peu que tout va s'arranger. Ok. Alors, je ne sais pas exactement ensuite. Bon, après, le jeu, il ne répond plus trop. Hein. Il parle de personnes au travail, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'il accélère les choses. Mais ça va passer par les enfants, à mon avis, c'est sûr. Et les histoires d'inciter les gens à la troisième dose, en général, ouais. On va regarder un peu par euh, à droite, là, s'il peut y avoir que la personne qui arrive, là. Euh, alors, il y a un tour d'écrou. Un tour d'écrou, pardon. Euh, alors, resserrer les choses ou presser les choses. Ça, normalement, on utilise ça quand on veut... Euh... Oui, quand on veut resserrer un truc, hein. Donc, c'est les mesures, ici, de restriction. Je pensais aller par là, mais en fait, je suis de nouveau ici. Donc, il va bien resserrer encore euh, la, la vis, hein, si on peut dire. Ouais, même si on le savait déjà, avec la troisième dose. Et les gens, eux, il va y avoir une espèce de lutte de pouvoir. Bon, OK. Alors, est-ce que ça va dégénérer comme en Autriche Parce que je pense que vous posez aussi la question, quand même. Il y a toujours les questions d'accélération. Les choses vont s'accélérer. Bon, déjà, ça a une première réponse à ma question. Les choses vont s'accélérer. OK, et elles vont aller vers quoi, alors Il va y avoir des gens qui vont de plus en plus communiquer. On peut y voir les, les, les réseaux sociaux, là. Les gens communiquent. Alors, oui, puis aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ici, il y a d'abord la couleur verte, et à la fin, il y a la couleur rouge. Donc, on voit une population qui commence à se mettre en mouvement, qui passe de la couleur, on va dire, au calme, et puis là, qui va devenir complètement énervé, qui accélère. Bon. Donc, il va y avoir les gens qui vont de plus en plus euh, se communiquer via les, ré les réseaux sociaux. Et alors, est-ce que ça va être comme en Autriche ou pas Il y en a un qui va chercher à se planquer. OK. Toujours les questions de médicaments J'arrive pas à sortir les questions comme l'Autriche pour l'instant. Pas encore. Oui, il va plutôt jouer la carte de la menace, encore une fois. Mais les gens, ils, sont, ils vont rester assez passifs. Hein. Donc, en fait, pour l'instant, je vois pas de situation comme en Autriche. Euh, je suis assez étonnée. D'ailleurs, je pensais que ça bougerait plus que ça, mais c'est peut-être parce que je vois le court terme. Bon, il va se faire quand même. Moi, euh, ouais, ici, il va se faire quand même beaucoup critiquer, à mon avis, avec les histoires de troisième dose. Voilà, il va se faire montrer du doigt. Alors, il y a, ici, il y a nos gilets jaunes, je pense. Hein. On peut interpréter cette carte euh, de plusieurs façons, mais là. Gilets ici, là, là, là et là. Donc ça, ils vont commencer à mettre le moteur en route. Donc euh, bah ça fait penser au, au blocage des ronds points. Mais vous savez la tondeuse. On passe la tondeuse sur le gazon, donc ça passe au rond-point. Oui, je sais, j'ai des associations d'idées parfois. Mais il peut y avoir des blocages mis en place par les gilets jaunes. Et puis, en plus, une tondeuse, ça fait penser aussi aux questions d'énergie. Tondeuse à l'essence, là. Il y a un truc qui va se passer avec les gilets jaunes, qui vont aller rameter toute la population. Voilà, les gens vont venir. Je suis lancé là. Hop, ça part. Il va y avoir en même temps des, des restrictions euh, euh, administratives par rapport aux manifestations, certainement. Mais il n'empêche que tout ça, ça va être... On va quand même continuer à le montrer du doigt, hein, en disant que c'est un gros hypocrite et un gros menteur. Et les gens vont s'unir. Alors, il y a une femme qui va intervenir, une femme ou des femmes, hein, parce que c'est euh, un visage sans visage, donc ça peut être un symbole. En tout cas, il y a des gens très dans la spiritualité qui se regroupent autour d'une personne. Donc je pense que les femmes vont faire front pour défendre les enfants, il ne faut pas sous-estimer euh, euh, les, les femmes parce qu'elles ont l'instinct protecteur. Ça va s'accélérer tout ça avec des, des histoires de, de, de médias. Mais il va être de plus en plus montré du doigt, hein, de plus en plus. Hein. Alors, comment ça va se finir tout ça Oui, il va être mis à l'index. Ça, je vous l'avais déjà dit. Donc ça, c'est le, le gouvernement. Et les élections, les élections ici qui arrivent. Oh, il va y avoir euh, de l'influence de l'étranger ici aussi. Alors, regardez, c'est des cartes postales normalement. Alors, il y a des cartes postales, mais il y a aussi des billets de banque. Je suis en train de m'apercevoir. Dedans. Il y a un peu C'est curieux, hein, Il y a le numéro 20 là. C'est à 20 euros. Donc il y a des histoires. Il y a un sang, là, c'est un peu difficile à voir, mais il y a le sang. Donc il y a à la fois les histoires de l'étranger et à la fois les histoires d'argent. Ah attention à la corruption. Mais est ce que. Euh, tout ça va finir par quoi finalement? Ah ben ça peut représenter un confinement, là. Et, et oui, bon voilà quoi. Ok, bon, je vois à peu près ce qui pourrait se passer. Ça serait assez logique. Donc, il va remettre la pression. Il va remettre un tour de vis. Il va euh, certainement ouvrir la vax pour les enfants. Ça m'étonnerait pas. Et de toute façon, inciter à la troisième dose pour tout le monde. Ouais, ça, je le vois bien. On va avoir quelqu'un à droite qui va intervenir positivement, qui va regrouper les gens autour de lui. Et les, les consciences vont de plus en plus s'éveiller. Lui, il va demander conseil euh, à ses patrons euh, qui vont lui dire euh, « plus ou moins débrouille-toi ». Mais qui vont quand même l'aider un petit peu. bon. Oui, ils vont quand même être là pour l'aider. Mais enfin, il va falloir quand même qu'ils se débrouillent au, maxi enfin, au maximum tout seuls. Euh, pendant ce temps, on va avoir certainement les gilets jaunes. Et puis, en, en plus, d'autres personnes qui vont commencer à euh, monter d'un cran dans euh, les, les, les réactions. Et qui vont rassembler de plus en plus de personnes. On voit quelqu'un qui vient de loin ici. Et ça va certainement arriver à un moment ou à un autre, par des violences. Et là, il va décréter le confinement pour arrêter les violences. Et donc là, eh bien, on en sera là. Hein, C'est une façon comme une autre d'arrêter les manifestations, le confinement. Hein. C'est ce qu'ils ont fait en Autriche. Hein. À partir de la semaine prochaine, hop, tout le monde à la maison. Enfin, en théorie, maintenant, est-ce que les gens vont obéir Je ne suis pas persuadée. On va aller mettre une dernière carte, parce que sinon, vous allez me poser la question. Qu'est-ce qui arrive après Est-ce que le confinement, le confinement sera suivi Ça va escalader. Et à la fin, on va se retrouver, je pense. Bon, c'est une carte qui est très positive. Ici. J'aurais bien voulu une carte entre là et là, quand même. On va essayer de voir si on peut faire le, le chénon manquant. Ah, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il hein. y a quelqu'un qui court après un camion qui s'arrête pour la laisser monter. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des trucs qui vont s'arrêter. Ouais, donc tout ce bazar va s'arrêter. Mais ça va passer par là. Hein. Petite confirmation. Oui, bon, y a, on a les médias. On a bien les médias qui vont intervenir. Et les gens, alors les gens, ils ont quand même toujours le masque. Hein. C'est un peu embêtant quand même. C'est comme si, en fait, on allait vers une division de la société. Hein. Il y en a là qui vont contester complètement, hein. mais pas tout le monde. Ce ne sera pas tout le monde. Ce sera vraiment une partie de la population euh, qu'on va vouloir confiner. Et il y a une, partie, une autre partie de la population qui va s'abstenir qui va continuer finalement à écouter la propagande et à continuer les masques. N'empêche que les choses devraient s'arrêter. Voilà. Bon, ben, on verra bien dans les prochaines semaines. Mais euh... voilà. Alors, est-ce qu'on va vers les questions un peu comme en Autriche euh, À mon avis, oui, on pourrait y aller. Mais pas tout de suite, parce que euh, les Français sont quand même moins réactifs... Que les autrichiens et qui va leur en falloir encore un peu plus pour les faire euh, davantage réagir mais ça va se faire à mon avis et ça devrait arrêter tout ce bazar voilà alors euh, pour finir euh, on va mettre une petite carte de l'ange gardien je vais aller vous chercher euh, le jeu voilà donc une petite carte de l'ange gardien pour euh, pour nous pour nous tous ça va un petit peu. Alors, patience. Ne cherchez pas à brusquer les choses. Donc, il faut qu encore qu'on attende un petit peu pour que euh, pour que les choses vraiment se débloquent. En tout cas, ça veut dire aussi qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a aussi euh, quelque part des, des personnes de l'autre côté. Hein. Moi, je crois beaucoup à l'au-delà. Hein. Enfin bon, on y croit, on n'y croit pas. Mais enfin, je pense vraiment qu'on a dans cette guerre spirituelle... Euh, des personnes qui nous soutiennent, qui nous aident, parce que, bon. Voilà, donc, patience. Les choses se font comme elles se font, comme elles doivent se faire, même si on ne voit pas tout. Euh, on devrait quand même avoir gain de cause. Voilà, bah écoutez, passez euh, à un bon début de semaine prochaine. Restons solidaires, restons positifs, c'est très important hein, de toujours penser, penser positif. Et alors, un petit, une petite astuce, si vous voulez que Caligula parte, eh bien, il va falloir faire un petit exercice euh, tous les jours. Voilà, donc je vais vous le donner. Vous allez penser à lui. Oui, oui, si, si, je sais, vous n'en avez pas envie, mais si, il faudra quand même le faire, il faudra penser à lui, mais il faudra penser à lui en train de partir, donc de quitter l'Élysée. Hein. Sous les huées, si vous voulez, imaginez comme vous voulez, mais surtout euh, ayez en tête euh, une pensée positive, le genre euh, euh, part ou euh, va-t'en ou euh, voilà, tu dégages, enfin tout ce que vous voulez. Il faut que ce soit mis de façon positive parce que sinon ça ne marchera pas. Hein, C'est un petit peu euh, ce que j'avais appris quand j'avais fait l'hypnose Donc il faut visualiser euh, Caligula, encore une fois, en train de partir et ça va aider un petit peu. Tout le poids occulte qu'ils font de l'autre côté, là, euh, le gouvernement, etc., il faut pas oublier ça, je ne vous l'ai pas dit encore, mais ils font des pratiques occultes. Et c'est vrai, si, si, euh, il faut le savoir. Et c'est pour ça que les choses ont tellement de mal à avancer, que tout est bloqué, que ça retombe à chaque fois. Comme un soufflé, quand on a des révélations, bah, ça retombe à chaque fois, hein, vous avez vu. Pourquoi Parce que de l'autre côté, ben bah, ils bloquent. Ils bloquent il bloque, euh, euh, les changements positifs, euh, la, la vérité, etc., donc, il faut absolument que nous, on fasse, on joue notre rôle. On a le pouvoir aussi de la pensée, ça existe. Et donc, il va falloir faire ce petit exercice euh, plusieurs fois par jour, quelques minutes en disant tu dégages, tu t'en vas, euh, ou, ou voir tu vas partir, enfin bref, pensez comme vous voulez. Voilà, je vous laisse à votre imagination. Bon exercice et à bientôt. Au revoir.